Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un moyen de paiement qui était tout à fait extraordinaire et qui a presque disparu des mémoires, pourtant c'est pas si vieux, il s'agit du bâton de comptage un vulgaire bout de bois mais qui a plein de propriétés extraordinaires dont je vais vous parler maintenant pour moi c'est beaucoup plus fiable que tout ce qui est crypto-monnaie ou ce genre de choses on n'a pas fait mieux depuis longtemps, infalsifiable et aussi des termes d'étymologie qui sont liés à ça l'origine des mots est incroyable on les utilise souvent puis on a oublié que ça vient de là et puis après ben, on verra comment ça s'utilise concrètement alors c'est parti alors voilà je vais faire un exemple de comment on utilise un bâton de comptage en fait je vais te montrer l'exemple avec la boulangerie. On va se dire que j'ai un compte pour acheter du pain à la taille dans une boulangerie. Donc ce qu'on appelle la taille, c'est effectivement bah, ce bâton de comptage. Donc ici j'ai la souche qui va servir à enregistrer mon compte dans la boulangerie. Et ici j'ai ce qu'on appelle l'échantillon qui va me servir de porte-monnaie. Donc voilà, je débarque moi avec ça à la boulangerie et je dis « Bonjour à la boulangère, est-ce que je pourrais avoir un beau kilo de pain ?» Je reçois mon kilo de pain et ensuite on va enregistrer cette transaction. Donc chacun des deux sort son bout de bâton de comptage, effectivement ils coïncide. Ils ont la même marque ici que j'ai faite euh, en pyrogravure et ensuite ça correspond. Et là on peut voir que il est facile de faire une petite entaille alors euh, si je retrouve mon couteau quelque part, là au fond de la poche il n'est peut-être pas tout à fait suffisant, c'est un, un joli couteau suisse voilà, euh, on rajoute une entaille ici, clac, clac, clac et là c'est bon, Et donc ici j'ai plusieurs entailles qui sont déjà faites mais voilà, on sépare les deux et il y a une nouvelle entaille qui est indiquée donc chacun a une preuve de l'achat, de la transaction donc ça c'est le côté compte et ça c'est le côté échantillon du porte-monnaie de la personne. Et régulièrement ben, on solde les comptes parce qu'on enregistre des dettes les uns et les autres et de temps en temps on libère ces dettes, on les éteint. Alors voilà, ça c'est le principe du bâton de comptage. Donc ici j'ai des petites encoches, mais ces encoches peuvent servir à différentes choses parce qu'il y a différents usages ces bâtons de comptage. De nos jours ça existe presque plus. Et il existe encore deux, trois euh, manières qui sont presque un peu folkloriques, notamment dans les BIS en Valais, c'est pour pouvoir gérer les aqueducs des arrivées d'eau. En fait, on a fait des petits canaux dans toute une montagne en entier. Et dans les BIS, c'est encore très utilisé d'avoir des terrains qui sont à irriguer. Et ces terrains, en fait, ils ont des droits d'eau qui sont liés au terrain. Et chaque famille, donc il y a une marque de famille, a droit à un certain, une certaine quantité d'eau. Et on les indique sur des bâtons comme ça. Donc c'est un contrat dans lequel on mémorise que telle ou telle famille a droit à euh, peut-être une demi-heure par jour sur un quart du bis. Les durées sont indiquées avec des symboles qui sont différents. Je me suis aussi amusé à faire d'autres bâtons de comptage. Donc là, vraiment, euh, je me suis bien amusé avec tout ça. C'est hyper simple à faire. On verra tout à l'heure euh, comment ça se fabrique. Donc par exemple, j'essaie de retrouver la marque ici avec les deux cercles. Avec la marque avec les deux cercles. Donc ils vont ensemble. Tac voilà, mon bâton est complet, je peux vérifier. Et effectivement, là, il y a des entailles qui sont différentes. Donc, j'ai fait cette entaille avec mon petit couteau suisse, donc ça marche, ici, tac, tac. Là, j'ai fait des entailles droites, donc ça, ça pourrait représenter 1, un, une unité. L'entaille en V, comme ça, tac, ça pourrait être une dizaine. Et après, tu peux faire des plus grandes, des espèces de créneaux, et là, ça, ça représente des centaines. Avec ça, on peut représenter bah, plusieurs centaines, plusieurs euh, milliers, peut-être. Donc, c'est assez pratique. Donc, voilà, ça, c'est un bâton de comptage. Et puis, euh, bah, on imagine qu'à l'épicerie, bah, ils ont plusieurs comptes, avec chaque fois une marque de famille différente. Donc, là, la famille est carrée, la famille est ronds. Et ici, bah, on a euh, l'échantillon qui correspond, donc qui permet de les retrouver. Donc, euh, ça ressemble pas mal au système d'épicerie participative dans lequel je suis où euh, chacun a un compte dans l'épicerie, sauf que nous on le fait de manière informatique avec euh, le logiciel Epicerio et on a tous un compte, moi je suis le numéro 166 du coopérateur et puis euh, bah, ça c'est la marque qui correspond, Mais on aurait pu mettre aussi un numéro dessus avec un registre quelque part et ça, bah, euh, voilà, c'était des utilisations euh, très particulières Maintenant, on utilise toujours le même principe. Donc, moi, je vais charger mon compte régulièrement en faisant un virement bancaire dessus. Et puis là, ben, il s'échange avec des pièces de monnaie de la Confédération, des pièces de monnaie officielles, ce genre de choses. Donc, euh, il y a aussi une autre utilisation qui est encore d'actualité c'est les vaches. Les vaches dans les alpages. Donc, ici, je suis dans les Alpes suisses. Donc, ça, ça s'utilise aussi encore un petit peu. Donc, euh, imaginons que j'ai euh, mes vaches que je n'élèverai à l'alpage. Donc on fait un bâton avec le métayer. moi je suis propriétaire donc je garde cette partie là, j'ai le couteau par le manche et puis ici ben, on va faire une coche pour chacune de mes vaches. Alors si je mets trois vaches à l'alpage, ben, j'aurai trois coches comme sur ce bâton. Et puis ben, quand il euh, y a la Alpes en automne, j'espère récupérer autant de vaches que ce que j'en ai amené à l'alpage, ce serait quand même bien. Mais il n'y a pas que ça, hein, parce que ça, ça sert aussi surtout à savoir la quantité de fromage que je pourrais récupérer. Parce que des vaches, elles se reconnaissent en faisant un collier avec leur nom et tout ça. Mais la quantité de fromage, c'est plus intéressant. Alors là, les... savoir que quand même pour faire une grande meule de grivière de 40 kg, il faut 100 vaches. Donc il faut une centaine de vaches pour une journée et à l'alpage on en fait tout l'été et puis ensuite on redescend les fromages. Et puis le propriétaire ben, il aimerait récupérer la quantité de fromage qui correspond au nombre de vaches qu'il a amené dans sa contribution. Donc ça c'est un moyen qui est super intéressant, qui est simple à faire, qui est un truc euh, qui a fonctionné pendant des siècles et on a un peu oublié. Et moi ça m'étonne qu'on ait autant oublié alors que c'est un truc qui est beaucoup plus récent que les petits coquillages que les économistes adorent nous parler. C'est peut-être que ce n'est pas de la monnaie jeton-valeur, mais que c'est une monnaie qui dépend d'une communauté. On se fait des reconnaissances mutuelles, des reconnaissances de dette mutuelles parmi les uns et les autres. Alors il se trouve que c'est aussi intéressant parce que ça, ça a de la valeur finalement. C'est une reconnaissance de dette. Donc à un moment donné, je sais cette personne qui a l'échantillon doit donner 3 à la personne qui a euh, l'espèce de couteau. Euh, là. Donc la souche, ce qu'on appelle la souche parce que c'est un arbre et on a enlevé un bout. Et ça, ça ne te rappelle pas quelque chose dans les mots souche. Souche, hein, c'est intéressant parce que le mot souche, ici, euh, on l'utilise aussi pour les chéquiers. Hein, un chéquier, tu fais une souche, tu l'enlèves. Hop, et ben bah ouais, ça vient là, la souche. Et puis quand on veut enlever quelque chose d'un compte, on débite un compte. Alors débiter, c'est un mot qui est utilisé pour couper du bois. On débite du bois. Et ben bah là, on débite un compte, on fait une encoche ici. Donc ça revient aussi de ce mot-là, débiter un compte, c'est faire une encoche sur un bâton de comptage. Et puis toutes ces souches, et elles sont très utilisées. Là, elles sont très jolies, regardez cette belle souche que j'ai faite. Alors il se trouve que le mot « souche » en anglais, ça se dit « stock ».« Stock », ah, intéressant. Et comme ça a de la valeur une souche, que là on a une reconnaissance de dette de 12% qu'il y a un petit V de 10 et 2 encoches, ça fait 12. Alors ça vaut 12, donc je peux l'utiliser comme moyen de paiement ce truc. On pourrait euh, faire un marché des souches, ça pourrait être intéressant. Allez, changer des souches, Alors, en anglais ça se dit comment euh, Stock Allez, stock, ex stock exchange, stock market. Ah ouais, puis je pourrais avoir des options dessus, des stock options. Mais c'est génial, Alors, effectivement le stock exchange en anglais c'est la bourse. Donc oui, euh, ben, les bâtons de comptage sont à l'origine de tous ces mots, débité, stock exchange, stock, tout ça, la souche, et on les a oubliés. Mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, ça a été très utilisé, jusqu'au euh, 19e siècle, et là par exemple, il y a eu à un moment donné... Euh, des gens qui ont dit euh, vous savez euh, vos chèques en bois là moi ça me plaît plus trop hein, vos chèques en bois moi je veux de l'or, je veux de l'argent, je veux des billets de banque effectivement ils avaient créé la banque centrale d'Angleterre donc ils n'avaient plus trop envie que les gens se fassent des reconnaissances de dette entre eux Mais c'était aussi des contrats hein. donc à un moment donné les rois ils avaient aussi compris que c'était un avantage pour eux parce que par exemple ils faisaient payer les impôts et puis euh, ils mettaient une marque, le fonctionnaire qui venait après c'est bon vous avez une marque vous avez payé les impôts et ça ils les échangeaient encore après parce que comme ça a de la valeur, ce truc, eh ben, euh, c'est un moyen de paiement. Je vendais, par exemple, pour un peu plus cher, à mon voisin qui n'a pas encore payé ses impôts, mais comme ça, il a la preuve qu'il a payé ses impôts. Et puis, ben, ces trucs-là, forcément, euh, les rois, ils se sont dit, ben, on en fait un peu plus, vu qu'apparemment, il y a un marché, et puis nous, on peut échanger, euh, et puis avoir un peu plus de... C'est la planche à billets de l'époque, en fait. Euh, mais par contre, les marchands qui, eux, ont créé la banque centrale, ben, ça les embête un petit peu quand même parce que euh, eux ils avaient de l'or, ils avaient plus d'échecs en bois donc à un moment donné ils sont euh, dit que définitivement il fallait passer à un autre système et ils ont décidé de brûler tous les bâtons de comptage donc au palais de Westminster où il y avait le parlement en Angleterre ils ont fait un grand feu dans le grand fourneau qu'ils avaient et le feu était tellement grand qu'en 1834, le fourneau des bâtons de comptage a mis le feu au parlement entier. Et c'est là que le parlement de Westminster a brûlé en 1834 à cause des bâtons de comptage. Moi je trouve que c'est la malédiction du bâton de comptage qui se venge, parce que ça c'est un système qui est vraiment exceptionnel, et on essaie de le faire disparaître. Donc c'est pour ça que j'en reparle encore. Et il se trouve que ce moyen officiel de comptabilité était très longtemps encore un moyen officiel, dans le code napoléonien, c'était l'article 1333. Et cet article disait que la taille est un moyen officiel de comptabilité. Évidemment que le code napoléonien a été traduit dans le code civil français, dans le code civil belge. Et ça, ça est resté encore très longtemps. C'est qu'il y a, je dirais, trois ans, ce serait à vérifier, que le, la taille et le bâton de comptage a été retiré de, des moyens de comptabilité officiels donc il y a encore des gens qui savent encore ce que c'est et je pense que peut-être les banquiers ça les avantage pas trop parce que ça c'est des dettes, des reconnaissances de dettes sans intérêt dans une même communauté donc c'est pas trop à leur avantage alors il se trouve que c'est hyper simple à fabriquer donc ça, ça m'a pris à peu près 10 minutes sachant que j'en avais jamais fait auparavant j'ai fait ceci aussi c'était pareil donc les outils à faire bah, ça se trouve dans tous les endroits un peu de l'époque comme avec les poulettes ici derrière. Hein. Euh, c'est un bout de noisetier. Il y en a plein, ici ça pousse tout seul dans ce talpage. On est obligé de les couper tout le temps. Ici, euh, petite incision à la scie. Je ne l'ai pas fait au couteau, mais c'est juste pour séparer la partie souche de la partie échantillon. Et puis ensuite, ben, c'est que la moitié. Hein. Donc là, il ne faut pas tout couper, sinon ça ne marche plus. Puis après ici, c'est beaucoup plus simple. J'ai sorti la hache. Et à la hache, c'est hyper facile, il suffit de faire un petit coup. Et tous les gens qui ont déjà fait du petit bois, eh ben on tape comme ça, tac, tac, et ça ouvre directement le truc. Ça se sépare tout seul, c'est magique. On n'a pas besoin de faire grand-chose, c'est le truc qui, qui fonctionne et je n'en avais jamais fait auparavant, c'est tout simple. Donc voilà, je t'invite à faire cet essai, et puis ben comme ça, quand on aura une coupure d'électricité, qu'on on n'aura plus de compte en banque, ben au on aura toujours un moyen simple de se faire des reconnaissances de l'être entre nous, de faire des comptes dans tous les commerces, et puis euh, d'avoir de quoi survivre et dans une communauté, d'avoir un truc, un moyen super simple. Donc voilà, ça c'était la partie bâton de comptage, et si tu veux, tu peux encore voir toutes mes autres vidéos sur l'histoire de la monnaie, tu en apprendras peut-être beaucoup de choses, parce qu'il y a plein de trucs inconnus, comme ces bâtons de comptage. Et voilà, donc garde l'esprit ouvert, et à la prochaine Attention les poulettes